Et salut à tous et à tous, c'est GPM et Lilian, la GL Time pour une nouvelle vidéo Salut à tous Ouais Et aujourd'hui, dans un nouvel épisode de On sait pas le nom, insérer un nom ici. Euh, voilà, on verra. Eh bien, on va jouer à VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV avec du bravo, bravo, Et aujourd'hui, donc, on est là pour s'affronter dans un fight été... épique. Donc, euh, épique Voilà, donc les règles du jeu, c'est le premier qui termine le jeu à gagner. Et dans ce jeu, en fait, c'est très simple, c'est un commandant, vous devez sonner, sonner, bien sûr, bien sûr, vous devez sonner Sauver, sauver, sauver, sauver, vos amis, sauver 5 ça. personnes. Et donc, du coup, le premier qui aura sauvé 5 personnes et qui aura eu le screen de fin du jeu, le, le screen direct, hein, on va pas récolter les 30 orbes, etc., pour finir le jeu entier, mais le premier qui, qu voilà, le premier non, qui finit le jeu direct, eh bien, il aura gagné. Alors, on va parler un petit peu de VVVVV. Donc, c'est un jeu indépendant, euh, qu'on s'en fout de qui c'est qui l'a fait. <rire> Nikali, il me semble. Euh, donc, un jeu indépendant sorti sur Nintendo 3DS et euh, PC. Euh, donc, un petit jeu indé comme ça. Donc, euh, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de Néo Rétro. Donc, un, jeu, un nouveau jeu rétro en quelque sorte. Hein. Ça fait un peu bizarre comme nom, mais c'est ça. Un nouveau jeu rétro. C'est à dire que c'est un jeu récent qui sort maintenant, mais qui a une ambiance à trouver, vous verrez ça de toute façon. hein et puis je pense que tout le monde connaît VVV. VVV. Non, ça en moins qu'un. Bon. Et eh ben voilà. Et voilà, bah Donc on commence. On commence le jeu juste sur le bouton B. T'es prêt, es prêt Alors. Wow. 3, 2, 2, 2 1. 1. Un. Maintenant. Et c'est là où tu confonds le montage et le 3, 2, 1 du démarrage, tu démarres, sais. <rire> oh oh Oh, qu'est-ce qui se passe oh, mais je oh. ne sais pas Oh mon dieu a des explosions partout Qu'est-ce qui se. Tout le monde est ok Oh non euh... tout le monde a... Non on a perdu des gens dans l'interférence. Quelqu'un va... Quelqu va mal Nous allons nous cracher Oh mon dieu mais il Évacuation effrayant. Oh non oh dieu, Tout le monde sur le pont le On ne pourrait on ne peut pas. Je sais pas quoi. Mon dieu, mais c est... C est... C est... Ok. Les mecs vous êtes où oui, oui, oui, oui, oui. Voilà. Eh hey, mais ça fait peur That's was scary C'était effrayant. Ça, je crois que le son euh... est je crois que là, le là, là, méga non. dégalé, pas toi euh, ah non c'est bon, c'est juste moi qui fais des mmh. Bon bah alors Lilian on est okay. encore à l'intro que moi je commence le jeu, c'est lol Non non je suis plus à l'intro là Ah mais... Allo J'ai deux machins d'avance déjà, je crois C'est à dire Bah moi j'en suis... Mais j'en suis plus à l'intro oui. là, je suis dans le jeu, je joue là Bon pour l'instant ça c'est simple, c'est les premiers tableaux et on connaît un peu le jeu Oh ça, Mon ça, ça, dieu Oh mon dieu Violet mais tu es où Capitaine, vous êtes ok Blablabla, euh, bla, bla bla bla bla on s'en fout On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Attends, t'en es encore là, toi le... Ficello, le fromage trop rigolo <rire> C'est quoi <close. rire> C'était l'anecdote du jour Bo Bonne chance, non, Capitaine non. Bla bla bla, on s'en fout Oh mon dieu, j'ai un shiny twiget C'est génial C'est génial Oh merde Yes Oh mon dieu, j'ai une télé! Presse enter to activate terminal. Ouais, blablabla, on s'en fout. Oh mon dieu, c'est trop dur! Oh là là, comment je vais réussir? Oh là là! Bon, heureusement qu'on connaît le jeu, parce que là, on, on aurait été comme sur Jill on aurait été comme des merdes à rien faire. À faire putain, je suis mort! Alors, je vous ai dit, hein, du, du côté euh, là où il y a le checkpoint, il y a une norme mais on s'en bat les couilles. Alors, malheureusement, vous ne pouvez oui. pas entendre la musique du jeu. Franchement, vous loupez quelque chose, je vous le dis direct, donc c'est pour ça qu'il vous faut le jeu, en fait, pour savoir, pour au moins écouter le des, des, des, de... du on pour mettra, comprendre mettra les... la musique est vraiment parfaite. On vous mettra quand même quelques musiques de VVV, mais voilà, vous aurez pas l'ambiance du jeu, en fait. C'est ça qui va saouler. Mm. Oh, putain Mais bon. Le passage méga relou. Vous voulez pas le shiny Tsuquette Non, pas sûr. J'ai fait le crever comme une merde. Oh merde, j'ai crevé comme une merde. Aïe. Franchement, est-ce que est-ce que est mon jeu de plateforme préféré Peut-être pas, mais ça s'en approche. Oh, ben, Qu'est-ce que tu penses de bleu, Bon, pff, un petit jeu sympa, mais il est de la première fois, il est affreusement dur. Quand même. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve pour la musique, en fait, qu'on l'aime. Ouais ah, parce qu'il a une musique de une musique 8 bits de fou putain, le mentale. mec il s'est dit tiens si je faisais de la si je faisais de la merveille Et c'est comme ça que vous t'a écrit ça. Oh mon dieu, j'en ai sauvé un. Ouais, capitaine, level complete. Vous avez sauvé quelqu'un. Il reste plus qu'un. Cal... Et du coup moi je suis hyper loin dans le jeu moi. Je te devance un hein, truc de fou. Euh autant que ça J'en suis au deuxième chanet de de déjà. Euh moi j'ai sauvé oh, un gars. Ah mais moi aussi je l'ai sauvé Putain mais c'est méga décalé le skype en fait Vas-y on fait 3, de 1, 2 secondes Bah non 3, mais c'était décalé au bout d'un moment 2. maintenant c'est... Oh mon dieu y a qu'à... Quatre... Oh là là tous ces points d'interrogation T'en es qu'à là toi T'as passé tout ça déjà Bah ouais bah j'en suis... Tu sais où t'as un passage où tu dois... Euh, tomber tout en, tout en bas d'un trou pour remonter... Ah mais quoi. bon alors là oui c'est moi qui devance plutôt oui J'ai euh, sauvé non, non. un gars Il m'en reste 4 bah, Sauvé! Bah, moi aussi! C'est-à-dire, il y a eu un ouais. level complet qui s'est affiché! Oui, moi aussi! Bah alors là, t'en es méga loin, hein. Ça doit pas être ça! Que non, tu dois non, non, non! On verra bien sur la vidéo, de toute façon! Oh, mais! Oh! Le trou, tu dois tomber de temps et après, tu dois revenir! En haut! Voilà! Bah alors oui, c'est moi qui te devance, oui! Ah, ouais! Je pensais pas! On Peut-être pas du même niveau, ça doit être ça, plutôt. Oh, putain, je déteste le level. Allez. Moi, j'ai passé le niveau où, tu sais, il y a une tricat là, où il y a des petits soldats qui montent, là. Ouais, je te devance. Tu l'as passé Moi aussi, ça fait longtemps, mais... Oh, pics de merde Oh J'espère que vous appréciez la nouvelle interface que je me serais fait du mal à faire. Parce que. Oh. Qu'il ne l'a pas encore faite alors il vous parle. <rire> oui, mais. mais, bon. mais... C'est sûr, je l'aurais déjà Putain, je galère fait... là. On rebondit. Et oui, c'est magnifique. Ah, mais toute l'affaire est connectée. C'est incroyable. <rire> Qui s'en fout <rire> Qui s'en fout <rire> Non, mais c'est mon Skype que vous devez sans doute voir. Bah non, il ne les voit pas si t'as fait. Bah, mais non, c'est vrai qu'il a des énormes bandes noires dans ce jeu. Oh putain! C'est bon, je suis passé. Tu sais, il y a un truc. Moi, j'en suis là où il un truc jaune, et tu dois rester un petit peu pour que ça se barre, les trucs jaunes. Ouais, on verra bien lors de la vidéo. On verra bien au montage. Oh putain, j'ai. Là, j'ai mon premier téléporteur. Ouais, ouais, je te devance. Ça fait longtemps que je l'ai. Et là, t'as sauvé le gars. Ok. Ouais. C'est ça que je te parlais. Quand je te disais, j'ai sauvé un mec. Ah tu me devances autant Oui, ça fait très longtemps que je l'ai fait ce mec Ça doit pas être par là parce qu'un truc aussi dur... Putain Parce que ouais on... on... Alors, Ce qui est bien c'est que c'est pas linéaire, on peut faire n'importe quel niveau avant N'importe quel niveau qu'on veut... Que... Ah y aller ta gueule je... Concentration... Oup Hop là C'est bon je peux jouer au jeu là Waouh Là c'est toutes les chaînes Trikat apparemment si C'est là où tu dois aller Allez on y va donc on va aller choper les télés déjà, même si ça sert à rien, c'est des des musiques en fait. Lilian sait lire l'anglais, enfin c'est mieux lire l'anglais du jeu vidéo comparé à moi. Moi c'est genre LOL, voilà. Oh putain, bon, map euh, trick unlock, je sais pas quoi. Voilà, j'ai débloqué passion for exploring. Ah aussi, bon, là, je sais pas, pas si vous voyez, mais il y, a certaines, il, y a, il y a certaines fois dans les messages en bas, dans les, dans les noms des, des scrolling en gros, on peut avoir des petites, ouais, références. des petites références ou des petites blagues. Faut que je fasse une petite de face avec marqué euh, héros sauvés 2 euh, sur 2, etc. Non, mais je... Ouais. Parce que vu qu'on fait pas le... on fait pas les niveaux dans le même ordre. Oh, je suis passé. C'est un miracle. Non Ouh, bah aller, suis... On va aller dans la zone verte. Oh, une télé. Entrez. Comment qu'on liait les télés Moi, je moi je suis là où il y a les élastiques, je suis passé par là moi. Les télés faut faire entrer, oui. Get ready to the J'aime pas trop la zone. Oh la vache! Oh la vache! C'est chaud. On a toujours GPM sur le fil. Oui, non, peut-être. Nous avons perdu GPM. Allo Allo allo Y'a quelqu'un On a perdu GPM Allô Ok. Ça s'appelle l'intervention de mon père et c'est chiant. Ah <rire> Donc du coup j'ai coupé le micro pour que vous puissiez. Bah pas J'espère qu'il s'entendra pas. Bon. J'étais comme un con. Allo allô. <rire> allô, allô Allô maman Bobo Là qu'est-ce qui se passe oui mais en plus j'avançais, hein, j'étais en train de jouer hein, pendant, hein, pendant le moment de, pendant mon moment de silence, je voyais quelque chose. Putain, je galère. Je pense que je vais me faire, dé je vais me faire défoncer sur ce, ce level-là. Enfin sur ce jeu-là plutôt. Tu je sais pas, hein, la, la dernière fois c'est vrai que c'était assez serré avec Gilof parce que je te rattrapais des, des fois mais c'est vrai que tu m'avais bien fisté le cul à la Putain, fin. Putain, je suis une merde Ah oh, putain, je déteste ce passage. Parce qu'on a déjà fait le jeu un peu. Ah euh, ouais, genre un tout petit peu quoi. Bah je l'avais quasiment fini donc. Genre fini quoi. Ouais. Non on bah, va les shiny triquettes on oublie hein. Oui c'est ça. Parce que je me suis fait chier pendant deux levels à prendre les shiny triquettes de merde là. Non mais on avait dit que c'était useless en fait. Bon c'était les deux plus simples mais bon. Oui la première et la la deuxième. Non, jure! <rire> Putain, merci GPM! Quelle précision! J'ai commencé par le niveau des élastiques, perso par Pareil. Oh, téléporteur d'élastique. Ah ouais de, de, oh, la musique! Oh! C'est trop bavant. Ça n'existe pas, c'est trop bavant, mais bon. Ah oh. oui, ça c'est un level où faut pas. Non! Non! Non! Bon, il y avait un téléporteur, j'ai eu la flemme de le prendre et. Oui, est pas bon. mieux. Et là, VVV a cessé de fonctionner. Fuuuuck Ah je te devance encore C'est un taxe ok. Genre elle s'est cru que c'était une calculatrice ou quoi ou... What Des carrés, c'est lol. D'accord, bon allez on va passer. Waouh. VV c'est un jeu où il faut être ultra précis dans les sauts des fois. Surtout dans les élastiques en fait. Et dans The Tower, le hein. Tower j'aime bien. Hein. La musique. Bah ouais. c'est pas que je... Euh, ouais alors non là, je me souviens de ce niveau, faut prendre un putain d'élan. En gros tu dois faire ça, ça, et tu meurs. Euh... Non c'est pas vrai. Tu dis beaucoup, non c'est pas vrai. Trop... De quoi Tu dis beaucoup de fois, non c'est pas vrai. Oh je suis passé Non c'est pas vrai <rire> Ce troll Ce qui est bien, c'est que Fous tu remarques pas toutes tes morts et à la fin, vous êtes morts 10 millions de fois. Ah, ah bon <rire> Quand même C'est comme Supreme Meat Boy, hein. si Il y aura un compteur de morts, on pètera un câble. Hein. Dis-toi qu speed... okay. Dis que le oh, speedrunner, il est mort que trois fois. Ouais. Étranglement générateur. Mais attends, mais faut que j'aille où euh, Au téléporteur, faut aller où après Parce Faut aller que moi, au point d'interrogation. Là. là où il y a des points d'interrogation. C'est-à-dire bah, Là où il y a des points d'interrogation sur on ta carte. la map, hein. Et une fois que tu vas. Veux... Et y'a y a rien d'autre à faire une fois que t'as pris le téléporteur là euh... Ah, il une shiny tricate qui est perdue à prendre. Enfin si, elle est, elle est simple, mais j'ai pas envie. Ah ça va, ça m'aurait rotépé. Normalement, non, t'as 4 levels. Enfin, t'as 4... Euh... Ouais, mais j'ai sauvé aucun mec là, donc c'est useless. C'est ça. Bah, en, en gros, euh, t'as contourné, enfin, t'as fait... Donc en gros, c'est un level un peu useless. Faut passer par la zone violette et en labyrinthe là ou quoi Bah, en fait, t'as différents... t'as 4 types de scrolling. Plus un cinquième, mais vous verrez ah. ça. T'as quatre types de scrolling, donc si tu vois un scrolling différent de, de la map, entre guillemets, de là où... Ouais, c'est un shiny tricket. Ouais. Putain, mais je galère dans ce passage. Putain. Oh putain, je, ga... je suis une merde. Dire qu'on ouais, a, qu a déjà joué au jeu, c'est ça le pire en fait. C'est qu'on a, déjà, c est c est qu ça, a ouais. déjà joué au jeu et qu'on galère au passage qu'on a fait 10 millions de fois. quoi. Mais faut aller où en fait, une fois que, étais, une fois que tu t'es fait téléporter là Enfin, il, il faut aller dans des endroits qui sont différents de là où il y a toutes les maps, de là où tu peux aller partout, en fait. Tu vois un fond différent, bah c'est que c'est pas loin de gars, je crois. Oh. Ah Et quoi, <rire> J'ai fait logique. C'est ça. Tiens, je suis perdu, là On va essayer d'aller par là. Putain, mais qu'est-ce que je suis con Ah mais je suis con, c'est pas... Putain, mais qu'est-ce que... Assurément. Ah oui, okay, je me souviens, c'est là où il y avait les carrés qui volent et tout. C'est là où il y a les carrés qui volent, c'est ça Je sais pas du tout. À un moment, il y a des... Oh, là, des petits carrés qui volent, là bien oui, épileptique Je suis passé. Je passe. Mmh, bien épileptique, comme on aime. En fait, le VVV, c'est le genre de jeu que une fois que tu as fini d'y jouer, tu as mal à la tête. C'est pas faux. Et tu as aussi mal aux oreilles tellement la musique est bonne. Putain mais c'est ultra chaud Allez je passe Oh mince Je suis bon, oh si pas de... passé Oh mon dieu mais tu n'es pas passé C'est impossible un... Oh, ah oui je me souviens de ça Encore, encore dans un Mario ce serait surprenant de ne pas passer tellement c'est simple Mais dans un VVV... Ah oui mais il faut aller vite, il faut être fougueux Il y a des fois où il faut être fougueux C'est bon je peux passer Fougueux, est-ce que ça existe dans le diction oui, bien sûr que oui. Mais je sais pas si ça veut dire ça. Il hein. faut, être, faut, être, faut être rapide, quoi. faut Putain, j écoute, hein. PV, c'est le jeu qui viole ton clavier. <rire> pas trop, pas trop. Bon, un peu moins que Stepmania, mais bon. <rire> voilà, ouais. jouez à Stepmania. Je vais vous montrer... Le viol de clavier, c'est Stepmania. Viol... Et Ozu, c'est le viol de souris. Putain. Non, c'est LOL, le viol de souris. <rire> LOL, c'est le viol de souris. Ouais, mais aux yeux aussi, c'est un peu un viol de souris. Hein. Aux yeux Non, aux yeux encore, putain, ça mes va. Putain, mes mais... yeux, mes yeux, mes yeux, putain. J'ai trop mal aux yeux. Ah, c'est bon, je suis passé. Ouh, oh, j'ai une pause, là. Oh, un mec oh. Putain, mes yeux, quoi. Oh non Blablabla, blablabla, du texte, on s'en fout. Putain Ah... Oh. Non tu sors Maël, tu sors. Dépêche-toi a pas de. Non. <rire> tu sors. Deuxième mec sauvé. Tu sors. Et tu fermes la porte. J'ai une avance considérable, je pense. Mais oui, moi je galère avec tes putains de bones là. Putain, toi aussi t'es encore. Es... Toi aussi passé le niveau des élastiques où il y a des ronds et des carrés qui volent là dans le oui. ciel Oui je l'ai pas Justement c'est ah. ce niveau que j'ai passé. On a choisi exactement le dis... même niveau. Coïncidence Quoi Je ne pense pas. <rire> oh, j'ai putain, ils me suivent, c'est pas... Je suis mort Sans prendre le check, putain Putain. Alors, par là, il doit avoir de level. Par là, peut-être. On va faire gaffe au check, voilà. Ouf, c est, c est, je me rappelle pas à tel point c'était chaud, hein, VVV. Bah maintenant, tu sais. Des nouvelles mises à jour le... sont disponibles. Et si je m'en... Et tu sais, tu sais, Windows, je m'en bats les couilles. Ah, c'est toujours en fenêtré toi, carrément. Bah, je suis obligé, en fait. Pourquoi Parce que, enfin, plein écran, c'est... Enfin, si, j'aurais pu jouer en plein écran, mais je crois que ça bug. Parce que quoi pas sûr. Ouais, enfin, VVV qui, vole, qui bug euh, sur un Amstrad, ça, ça marche. Hein. Quand même pas. Si, si. Bah, mis à part les, les, les décors en fond, ça marche. Hein. Les décors en fond sont trop rapides pour de l'Amstrad, mais... Euh... Et la résolution aussi, qui est trop, trop euh, élevée pour de l'Amstrad, mais sinon, tout fonctionne sur de l'Amstrad. Hein. Je sais pas du tout par où aller en fait, t'es perdu en fait, tu sais pas par où aller la première fois Ah Peut-être par là MAIS NON Je <rire> suis mort Ah t'as magnifiquement bien imité Roll. <rire> <rire> oh, On va aller par le haut cette fois-ci Mais en fait toi t'as un avantage c'est que tu, tu es sur PC Portable Parce que... que moi je me rappelle que quand j'avais, quand j'avais Comment jouer au PC Portable, sur PC Portable c'était BEAUCOUP plus facile Alors sur Super midway j'ai un avantage, j'ai pas d'Xbox <rire> Et là, t'as un PC portable donc t'as un avantage aussi. À la recherche de l'excuse de merde. C'est ça. <rire> non, mais. Euh... En enfin, oh oh, un avantage putain. parce que t'as les touches plus grosses en fait donc tu réagis un peu mieux. Enfin. Ouais, mais elles sont plus éloignées aussi. Plus éloignées. Puis c'est un, un vieux clavier, clavier XP aussi. Je sais pas. D'ailleurs, faut que je, je change mon matériel clavier ah, sur une Ah, classe. oui, par là. Oh, <rire> oh. oh. oh non Il est mort. Putain <rire> Vous actuellement, un il babouin en train de rager. <rire> Christelle Tobira, regardant. Pardon. C'était très raciste. <rire> Putain C'est trop ah, dur. Bien. Ah, bien. Alors je vous mets au défi de faire une vidéo où vous jouez à VVV et que vous, nous, vous battez notre record. C'est doux. Évidemment en parlant, hein, sinon... sinon bah... Ça va être un peu la <rire> fin du premier épisode. Déjà Ça fait déjà 20 bonnes minutes qu'on y est, non Ouais. Bah écoutez... Non, je sais pas. Bah écoute... Bon bah écoutez... <coughs> bah écoutez... On, on se retrouve, retrouve euh... bah pour la partie 2 où Lilian va-t-il rattraper son retard considérable qu'il a sur moi en ce moment. Bah vous le serez dans le prochain épisode de... VVV Challenger Pas VVV Challenger, <rire> mais dans le prochain épisode non, de on verra, VVV. on verra. Eh bien, salut à tous Et dans un mois <rire> Non, quand même pas. Allez, salut à tous <rire>